Bonjour, je m'appelle Julie Paquette et je prépare mon diplôme de master en robotique. Je vais vous présenter le robot Delta qui a été inventé par Raymond Clavel à l'EPFL. Le robot Delta est un robot industriel qui permet principalement de réaliser des opérations de prise et dépose pour mettre en boîte des produits tels que des chocolats et des biscuits. Dans cette structure, tous les moteurs sont fixés sur le bâti. Ceci lui confère une légèreté extrême et rend ce robot le plus rapide de sa catégorie. L'utilisation de robots mobiles est de plus en plus sollicitée afin de simplifier le déplacement des produits dans un atelier de production. Le robot mobile est ainsi programmé pour déplacer les objets d'un robot manipulateur vers un autre. Timio est un petit robot programmable par toutes et tous. Dans cet exemple, un robot Delta dépose des objets sur plusieurs robots Timio. Ces derniers vont ensuite déplacer ces objets vers un deuxième robot industriel ABB qui les récupérera. On remplace ainsi un système de convoyage fixe et n'est plus dynamique. Vous allez maintenant pouvoir découvrir la robotique dans votre classe. À vous de jouer